Première règle du Gag Club et il faut parler du Gag Club. Ça y est, ce soir tout est prêt. Le plan Gag Chaos peut enfin se mettre en place. Laissez-moi vous raconter. Je m'appelle Jack Posenberg. Il y a quelques temps, j'étais comptable dans une multinationale. Et là, je me fais vraiment chier. Ils me font ça pour hier, Bodenberg. Et un jour après le boulot... Vous connaissez l'histoire de la chaise Pardon Je vous demande si vous connaissez l'histoire de la chaise. Vous connaissez pas Non. Elle est pliante Ça vous fait pas rire Ça vous a pas fait rire C'est normal dans l'humour, il y a le gag, il y a le bide, il y a le bide, avec le gag. C'est comme dans le ciao. L'ordre avec le désordre, le désordre avec l'ordre. Des coussins. Je fabrique et je vends des coussins péteurs. Savez-vous qu'avec des choux de Bruxelles et de l'huile d'olive, on obtient un puissant gazilorant Si c'est votre truc... Et c'est là que j'ai rencontré... Tyler Doardouin la deuxième règle du Gag Club, est qu'il faut parler du Gag Club. J'ai longuement réfléchi à ce qu'il m'a dit dans le bus. Et un jour, j'ai franchi le cap. De la colle, des claviers, simple mais efficace. J'avais décidé que moi aussi, je pouvais gaguer. Résultat, ils m'ont viré. Ah pour fêter ça, direction l'Ours Taverne. Je sais ce que fait la femme d'un intermittent pas l'amour Elle son mec à la gare. je savais qu'il était là. Je le sentais. Je savais qu'on se retrouverait. Alors, ça gagne C'est vrai que c'est con de se faire virer pour un gag. Mais bon, tu vois maintenant, tout le monde veut faire du show là. Tout le monde veut soi-disant être célèbre à passer à la télé quoi. Alors que le show, tu le fais n'importe où. N'importe quand avec n'importe qui. Dans la rue, dans un bar avec un inconnu. Au boulot, pourquoi pas <rire> L'homme, de quoi a-t-il besoin de se nourrir se reproduire, dormir, et se divertir. Le second degré, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Tu vas voir. Patron Vous avez une blague, s'il vous plaît Vous connaissez la différence entre une notarie et une portugaise Euh, non. Eh bien, il y en a une qui est brune, qui a des moustaches, qui sent le poisson. Et l'autre, c'est un mammifère marin. Troisième règle du GAC club. Une impro de catchers, trois minutes. Après ça, il fallait évacuer la pression. Bon, Jack, fais-moi une blague. Oh, une blague. Allez, n'importe laquelle, la première qui te passe par la tête. Vas-y, allez. Ok. Euh, Est-ce que tu connais l'histoire du con qui dit non euh, Non. Ah bah ben, t'es con. <rire> ok, c'est bon, c'est bon. Ça. Alors, tu fais la même, mais avec un personnage. Ouais, ouais, mon patron. Parfait. Vas-y, je fais ton employé, ok Ok. Dites-moi, mon petit monsieur, là, est-ce que vous connaissez l'histoire du con qui dit non Euh, non, chef Vous êtes con Au début, on n'avait pas vu que les gens nous regardaient. Ils sont venus, de plus en plus nombreux, autour de nous. D'où l'idée du gag club des endroits où tout à chacun pourrait se laisser aller au gag. Je peux gaga avec vous Suivant, qui veut délirer Laissez-le Le roi le seul à dire la vérité. C'était bouffon. Chaque fois que je vous dis quelque chose, vous mentez Et aujourd'hui, le est venue de sortir de la clandestinité. Le plan gag est en marche. du Gag Club. On oublie toutes les règles au Gag Club. Voilà Gros mortel <rire> Arrêtez parce que je vais monter sur mes grands mots, vous allez voir <rire> C'est pas parce qu'on doit faire du Gag que tout est permis. <rire> Jacques de Pozenberg, dealer d'Oardouin dans Gag Club. Enfin, cinquième et dernière règle du Gag Club, si c'est votre premier soir au Gag Club, vous devez gager